Bonjour tout le monde, on commence immédiatement. Écoutez, euh, euh, ça concerne justement, à partir de, de la fin de semaine, les gens vont être obligés euh, de se présenter euh, dans les commerces n'importe où euh, pour leurs besoins de consommation, hein, les achats et tout ça, la nourriture et tout ce que vous voulez, avec l'obligation de porter un masque. Euh, J'ai rencontré, il y a des personnes qui, euh, qui se sont plaintes euh, du fait qu'elles sont asthmatiques et les médecins refusent de signer des documents, euh, tout simplement des exemptions de porter le masque de façon à ce que ces personnes-là puissent porter seulement la visière parce qu'elles sont asthmatiques. Et euh, les médecins ont refusé. Donc, j'ai téléphoné au Collège des médecins. Euh, je leur ai demandé de me fournir leur euh, nom d'assurance responsabilité euh, parce que je vais poursuivre le Collège des médecins au nom de 8 millions de population au Québec. Okay? Euh, là, euh, je vais vous faire entendre immédiatement euh, euh, le fameux, euh, La dernière euh, en, euh, entrevue que j'ai eue, si vous voulez, ou l'appel téléphonique que j'ai eu avec euh, la Régie de l'assurance maladie du Québec, vous allez voir que c'est quand même assez spécial. Et n'oubliez pas que là, on poursuit le gouvernement 100$ par jour à partir de samedi pour toute forme d'obligation, soit à un vaccin obligatoire ou au port d'un masque. Euh, pas la visière. La visière, ça peut être correct parce que ça permet de respirer. Moi, je, je, je suis un lecteur maçon de métier et quand que je fais du sillage dans la maçonnerie, ça fait beaucoup de poussière. Je porte mon masque, mais j'ai hâte de l'enlever parce que la chaleur qu'il y a là-dedans est respirer mes toxines de poumons qui reviennent par le masque. Et ça, écoutez, c'est tout simplement une question bancaire, c'est une question des marchés boursiers. Il y a des milliards de masques, il faut, faut qu'ils s'en débarrassent. Et nous, on se trouve à être, si vous voulez, la vidange du gouvernement pour se débarrasser de leur, fameuse, de leur fameux masque en question. Donc, euh, je vais vous faire entendre euh, ce qu'il en est de ça. Puis comme je vous dis, ça va être 100 dollars par tête au Canada. Euh, pas au Canada, mais au Québec. Pour toute personne, ceux qui veulent se décharger, qui ne veulent pas être concernés par ça, ça les regarde. Il n'y a pas de problème. Puis moi, n'oubliez pas une chose, hein? je n'interdis pas les masques, je n'empêche pas les gens de porter leurs masques. En Chine, ça fait des années et des années que les gens se promènent dans la rue. En Chine, il y a tellement de pollution, ils portent des masques, c'est leur choix. Mais appliquer l'article 123 euh, de la loi sur la santé publique qui oblige la vaccination et tout ça, écoutez, ça, ça devient criminel. Vous comprenez? Il n'y a pas d'obligation. Qu'est-ce qui fait que c'est criminel? C'est la dérogation à l'article 33 de la loi, chapitre 11 de 1982, R.U. chapitre 11 1982 de Pierre-Éliott Trudeau, qui permet, en vertu de l'article 33, de déroger aux libertés fondamentales au Canada, en vertu de l'article 2 de la même charte, de déroger à toute garantie juridique, selon les articles 7 à 15 de la charte canadienne, mais ils n'ont pas le droit de parler et d'expliquer en détail c'est quoi l'article 33 de dérogation. C'est interdit par l'article 24 de la même charte canadienne. Ceux qui font ça, c'est des bandits. Ces gens-là devraient être emprisonnés. Et là, vous savez une chose, c'est qu'on ne s'en va pas devant les tribunaux judiciaires. Ces gens-là sont en situation de conflit d'intérêts présentement. Les tribunaux judiciaires fonctionnent avec la capitale d'assurance générale qui a fait refuser à la Société d'assurance automobile du Québec d'appliquer, de respecter et d'honorer le jugement du très honorable juge François Godbout dans le dossier 200-22-028-373-041, dans lequel il a reconnu le certificat de naissance comme quoi Georges-Joseph-Antoine-Pierre Normandin est le représentant de la personne sur le talon en, en bas dont le nom est en envers c'est un pseudonyme. Le prénom est un pseudonyme et le nom de famille est un pseudonyme. Un pseudonyme, c'est un nickname, vous comprenez? Ça n'existe pas. La personne n'existe pas là-dedans. Et c'est seulement les pseudonymes et les nicknames qui permettent le système de l'économie du Canada de fonctionner. La nature humaine n'a pas le droit d'exister en droit. Elle n'est pas titulaire, c'est pour ça qu'ils disent qu'elle n'est pas titulaire de droit, elle n'est pas assujettie à l'obligation de débiteur, elle n'est pas assujettie à être assurée par une compagnie d'assurance. C'est pour ça que là, actuellement, la capitale d'assurance générale maudite, est en maudit. Elle n'est pas autorisée à posséder un folio bancaire, donc un compte de dépôt bancaire. Et la capitale d'assurance générale, depuis 2004, s'est fait le modèle de toutes les milliers de compagnies d'assurance au Canada en interdisant, à la Société d'assurance automobile du Québec de ne pas appliquer le jugement du juge Godbout, de refuser le jugement du juge Godbout. Et n'est pas rien que de refuser le jugement, c'est de déconsidérer le juge lui-même parce que le juge avait signé le jugement. Donc, il déconsidère sa signature. Donc, vos signatures aujourd'hui ne valent plus rien. Vos assermentations devant les tribunaux ne valent plus rien. Et ça, ça va être débattu directement devant la Chambre des communes euh, du Canada si, pas, si si faut aller jusque là au fédéral devant justement Justin Trudeau, qui est un bon Québécois, ou ici à l'Assemblée nationale de 1968 pour certains, et l'Assemblée générale de Chantal Lamarche, qui existe ici, c'est l'Assemblée générale de la CAC de François Paradis, qui existe depuis le 23 mars 2019, qui est carrément une institution délinquante, donc il y a deux assemblées maintenant au Parlement du Québec, l'Assemblée nationale de 1968 et l'Assemblée générale de 2019. Donc, c'est 100 dollars par jour qui commencent et qui vont être tout simplement qui vont être déférés. Ça va être de l'argent scriptural, ils vont vous payer en argent scriptural, de l'argent NSF, de l'argent ex-Nilo, la même argent qui est utilisé pour tous les commerces et pour toute l'économie au Canada, c'est de l'argent non visible qui est invisible, non tangible qui n'est qu'on ne peut pas toucher. C'est de l'argent seulement avec des chiffres sur votre ordinateur ou dans des livres ou dans des papiers quelconques. C'est de l'argent NSF sans provision. C'est de la fausse monnaie. C'est la même monnaie qu'utilisent les banques pour financer vos maisons, vos propriétés, le pont Champlain, euh, ainsi que euh, l'hôpital, le, le, le, le centre universitaire McGill, puis n'importe quoi tout ce que vous pouvez appeler ici. Ça, je vous l'expliquerai une autre fois. Là, je vais vous faire entendre qu'est-ce qui s'est passé là-dedans. Ouvrez grand vos oreilles, parce que c'est quand même quelque chose de très, très, très, très important. J'espère que ça va bien rentrer. Allons-y, gamins. Attendez un petit peu. Donc, c'est ça ici. On va aller là. Voilà. Écoutez bien ça. Bienvenue à la Régie de l'Assurance Maladie du Québec. La RAMQ vous informe qu'elle communique d'abord en français avec sa clientèle. Ayez en main votre numéro d'assurance sociale ou votre carte d'assurance maladie. For information in English, press 9. Pour obtenir de l'information sur le programme d'achat de lunettes et de verres de contact pour les enfants, sélectionnez l'option 6 du menu principal. Vous pouvez faire une demande en vous rendant au ramqgouvqcca baroblique lunettes. Si vous présentez des symptômes qui s'apparentent à la COVID-19, soit fièvre, toux, difficultés respiratoires, nous vous invitons à communiquer avec le 1-877-644-4545. Si votre situation le requiert, vous serez dirigé vers une clinique de dépistage et le test sera gratuit, que vous ayez une carte d'assurance maladie ou non. Menu principal. Choisissez l'une des six options suivantes. Pour poser une question sur la carte d'assurance maladie, dont renouvellement, la perte ou le vol, faites-le 1. Pour poser une question sur l'assurance médicale, menu Assurance maladie, choisissez l'une des trois options suivantes. Pour une carte perdue, volée ou détériorée, faites-le 1. Un. Pour une carte expirée ou à renouveler, faites-le 2. Saviez-vous qu'il vous est maintenant possible de commander votre formulaire de renouvellement de votre carte d'assurance maladie en ligne? Rendez-vous au rancu.gouv.qc.ca. Si vous appelez pour votre dossier, faites-le 1. Sinon, faites-le 2. Un instant. Nous a... Je ne peux pas appeler pour mon dossier, puisque quand on dit « mon dossier », c'est toujours la chose qui ne vit pas. Donc, j'ai pesé sur le 2 parce que je suis le représentant autorisé de Jacques Normandin, Jacques, c'est un prénom, ce n'est pas un nom propre, et Normandin, c'est un surnom. Donc, les deux ensemble, c'est un pseudonyme chacun, donc ça forme un pseudonyme au complet, avec un numéro d'assurance sociale, avec une carte d'assurance maladie, avec un passeport, un numéro de passeport, ou avec une autre pièce d'identité que vous propose le gouvernement, parce que c'est toutes les propriétés du gouvernement, ces pièces-là. Vous comprenez? Ça ne vous appartient pas, la Commission de la construction du Québec l'a prouvé, elle a pris la carte de la chance maladie de Jacques Normandin, elle l'a retournée en disant sur la lettre que ça, c'était la propriété de la régie de la chance maladie. Peu importe la photo dessus ou quoi que ce soit, c'est la propriété de la régie de la chance maladie. Donc, ça veut dire que la photo n'a pas de vie. Ils s'en servent comme tout simplement modèle, si vous voulez, euh, pour euh, tout simplement euh, dire ensuite de ça. C'est pour ça que le gouvernement, quand qu il vous demande de, de vous enregistrer sur un dossier, en vous disant « Mon dossier, c'est pour être certain que vous êtes la chose ». Parce qu'eux autres, ils ne reconnaissent pas, ils méprisent, ils, euh, ils altèrent, ils souillent, ils crachent sur leur propre nature humaine, et la, sur la nature humaine de chacun des citoyens au Canada. On continue. M. Minot, votre appel. Au en fait, c'est les avocats qui font ça, c'est pas les médecins, je ne blâme pas les médecins, vous comprenez, c'est seulement l'administration la, du barreau du Québec et tout ce qui sort de là. C'est le droit. À l'époque, c'est le droit qui a accroché le Christ à la croix. C'est le droit qui contrôle tout. Et ici, c'est un diabolique. C'est un droit diabolique, tout simplement. Et c'est le droit qui contrôle tout actuellement. C'est le, le droit, ça, ça va rapporter des amendes. Hein? Euh, plusieurs amendes, des emprisonnements peut-être, et ainsi de suite. Vous savez, c'est comme ça que ça marche. Donc, on continue. Afin d'améliorer la qualité des services, il se peut que votre appel soit écouté ou enregistré. Bien que nous mettions tout en œuvre pour vous offrir le meilleur service possible, nous éprouvons des problèmes techniques intermittents. Il se pourrait donc que votre appel soit interrompu en cours de conversation avec un agent. Nous nous excusons pour ces désagréments et travaillons à rétablir la situation. David Nott, bonjour. comment peut vous Oui, certainement, mon cher monsieur. Écoutez, euh, on vient de m'envoyer un document ici, et puis je ne sais pas s'il y a moyen de de ça, c'est parce qu'on ont demandé des pièces d'identité, et euh, c'est des pièces d'identité pour personnalité juridique. Et je ne peux pas euh, présenter ces pièces d'identité-là, euh, sinon je vais renverser euh, euh, les jugements qui ont été rendus en ma faveur en Cour municipale de Montréal, en Cour du Québec et en Cour supérieure, et je me trouve automatiquement à violer l'article 1 du Code civil et l'article 1 de la Charte des droits et des libertés de la personne du Québec. Et là, actuellement, je n'ai pas de carte de chance maladie depuis 2004, et euh, c'est la Commission de la construction du Québec qui a retourné la carte de chance maladie à la Régie de science maladie en disant que c'était la propriété du gouvernement, même si j'avais une photo là-dessus et tout ça. Euh, donc là, je suis coincé dans le COVID-19. Le gouvernement, je peux pas aller faire mes commissions moi-même. À partir de la fin de semaine, bien là, il va falloir porter un masque ou je sais pas si on a une visière, ça va faire l'affaire. là, Je ne sais même pas. Et euh, je vais vous monsieur, dire... Que, monsieur, oui. Monsieur, excusez-moi, je vais, je vais, pour mieux vous aider, j'aurais besoin d'accéder à votre dossier. Donnez-moi votre numéro de séance maladie ou un numéro de sociale. C'est N-O-R-J 51 06 13 -11. Ça, c'est le numéro de science maladie de Jacques Normandin, de la personnalité juridique inanimée. Mais je suis obligé de lui donner quelque chose, sinon on ne pourra pas discuter ensemble. Je continue. M comme Maman ou N comme Normand? Non, non, comme N Normand. comme Normand. N comme Normand, O-R-J comme Jacques. N-O-R-J 51 06 -13 -11. Monsieur, je, je vais vous mettre en attente je vous reviens tout de suite. Je vite, vous remercie beaucoup, okay? vous êtes bien aimable, merci. Merci. Je le fais par responsabilité. Contrairement à ceux à qui je parle euh, dans la haute direction, parce que tantôt, je vais vous faire entendre justement une conversation, un enregistrement euh, au Collège des médecins. Et euh, vous allez voir que ça ne dure pas longtemps. C'est euh, quand même assez spécial. Donc, euh, on va voir ce qui se passe là-dedans. Soyez patients, Et j'espère que vous allez partager ça. Parce qu'aujourd'hui, ça coûte 100 par jour par personne, au Québec, pour tous ceux qui, qui croient avoir été victimes de préjudice quelconque à cause du COVID-19. Ceux qui sont satisfaits de ça, il n'y a pas de problème. Mais n'oubliez pas qu'aujourd'hui, vous êtes des souverains. Les y a 540 000 employés de l'État sont souverains. C'est eux autres qui remplace la reine par euh, le système monarchique unitaire du Grand-Duché du Luxembourg, qui fait que c'est les citoyens. Les citoyens sont... Ils sont souverains sans connaître les lois, sans connaître le droit, sans connaître les procédures. Et ils sont, en plus, en plus d'être souverains, c'est eux autres qui se font juger par des juges. Donc le juge serait supposé d'être au service, de, de, justement, d'un souverain. Et là, ben, le juge, lui, étant donné qu'il y a une société dont un pourcentage est vicieux, hein, et l'autre société, le pourcentage est vertueux, comprenez donc, ça, là, là, c'est une guerre, puis les juges, eux autres, si un juge est vicieux, il va toujours pencher du côté des vicieux, et si un juge, c'est un juge de vertu, il va toujours pencher du côté de la vertu. Je vais vous dire franchement, ils sont rares. Il y a des bons juges. N'oubliez pas ça, il y en a, j'en ai une dizaine qui m'ont donné raison, et ces gens-là, je vais toujours les protéger. Vous comprenez? Comme je protège le peuple actuellement ici, au Québec, on est 8 millions, je vous protège toute la gang. c'est moi qui suis responsable aujourd'hui. C'est moi qui prends les enregistrements, c'est moi qui le publie. J'ai téléphoné au journal Le Guide à il ils veulent absolument rien savoir, c'est certain. C'est la famille Côté qui ont ça, et puis c'est certain qu'ils sont collés sur le gouvernement. Tout le monde reçoit des, des, des subventions. J'ai reçu 300 dollars pour le COVID, là, et je ne l'encaisse pas. Pourquoi? Parce que je suis une nature humaine, puis eux autres envoient ça aux personnalités juridiques inanimées, aux choses. Et quand tu l'as encaissé automatiquement, tu reconnectes, es c'est une chose. Mais moi, je suis capable de vous défendre là-dessus. Je suis capable de ramener la pendule à l'heure. comprenez? C'est comme ça. Ça ne sera pas très long. C'est pas drôle pour les personnes qui sont obligées de porter un masque parce que ces personnes-là ont été refusées par leur médecin qui n'a pas voulu leur fournir un papier d'exemption, de façon à ce qu'au moins ils puissent avoir une visière, mais pas de masque. N'oubliez pas que le masque, vous respirez vos toxines. Ça reste dans le, masque, dans le masque et ça vous revient dans le système. Et ils préparent justement la prochaine pandémie, c'est-à-dire, euh, euh, comment ils appellent ça, Donc, il va y avoir, euh, comment je peux dire, euh, ça va recommencer, si vous voulez, le terme ne revient pas pour tout de suite, là. Mais n'oubliez euh, pas une chose, c'est que ça va être généralement des gens masqués qui portent des masques. Et il y en a beaucoup qui portent leur masque même dans leur voiture. C'est pas évident. Ah, ça c'est Google. Là. Donc Google, un autre fois Google. Voilà. J'espère que vous êtes conscient de ce qui se passe présentement. Vous avez perdu vos libertés fondamentales au Canada depuis 1982, ainsi que toute garantie juridique par Pierre-Éliott Trudeau, et c'est son fils qui règne ici au Canada. Même si vous recevez de l'argent, elle vient de où l'argent? Moi, je force le gouvernement à vous la donner. C'est le gouvernement fédéral qui vous donne cet argent-là. Il n'y a pas question d'aller chercher ça en impôts et en taxes. Il n'y a pas question, il n'y a pas de loi ici. C'est écrit dans la loi I3 de l'impôt sur le revenu du Québec de 1985 qui dit « Loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec ». Et c'est confirmé que les lois législatives ici, même si on utilise le mot « loi », elles ne sont pas législatives. C'est la loi Z03 de 1985 du fédéral qui dit que les lois ne sont pas législatives. Et en plus de ça, trouver le nom du nouveau souverain depuis sa dévolution en 1985 par Brian Mulroney, au chapitre, à l'article 2 du chapitre P1 de la loi du Parlement du Canada, qui dit que la dévolution de la couronne n'a pas pour effet d'interrompre euh, tout simplement le fonctionnement du Parlement du Canada, d'interrompre ou de dissoudre le fonctionnement du, du Parlement du Canada, lequel continue à fonctionner comme s'il n'y avait pas eu de dévolution de la couronne. Il me semble que ce n'était pas si long La fameuse personne que je vais vous donner. C'est pour ça que je n'ai pas de carte de chance maladie. OK. Donc, c'est parce que ça s'en vient. On n'est pas très loin. Il va revenir, là. Parce que souvent, on me bloque, on me coupe. Il peut arriver n'importe quoi. Hein. C'est l'informatique. Soyez patient. Ça me permet de vous expliquer d'autres choses. Ça me permet de vous dire que l'Assemblée nationale est enregistrée à Revenu Québec, comme le ministère de la Justice est enregistré à Revenu Québec. C'est interdit par l'article 91.29 de l'Acte de l'Amérique du Nord-Britannique, mais il n'y a plus de constitution au Québec ni au Canada depuis, que la, la, depuis la, le rapatriement en 1982. Alors que la reine a été tellement gentille, tellement honorable en signant dans le haut du document la formule de rapatriement. Donc, elle n'est pas responsable de tout le document de rapatriement. Elle s'est écartée de ça et elle a bien fait. N'oubliez pas que la reine, elle peut être... Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, à oui. De la donc monsieur, je vais commencer par vous Pouvez-vous oui. me donner votre nom, prénom et date de naissance monsieur? OK. C'est Jacques-Joseph-Antoine-Pierre. Ça, c'est mon... Ça, ça se trouve être mon nom propre. C'est pas un prénom. C'est un nom propre. OK? J'ai gagné en cours. Là, je vous donne mes vraies coordonnées, pas des coordonnées mensongées. Moi, c'est ce que j'ai donné à la cour. C'est ce que la cour m'a accordé. C'est pour ça que je n'ai pas de carte de chance maladie. Donc, c'est Jacques. Genre... Puis, c'est que vous diriez le nom de la personne physique, de la personnalité juridique qui est concernée par le numéro. Mais moi, vous prenez en note, parce que j'ai gagné ça en cours, c'est Jacques-Joseph-Antoine-Pierre. Je suis le représentant d'un monsieur Normandin. Le monsieur Normandin en question, je vous le dirai tantôt. La date de naissance, c'est le 13 juin 1951 pour Jean-Joseph Antoine-Pierre. Parce que l'autre, la fameuse personne que je vais vous donner le numéro, là, le prénom avec le nom de famille, c'est lui qui a la carte d'assurance maladie. Donc, c'est le 13 juin 1951. Là, je vais aller à cette personne-là. Monsieur, oui. monsieur, monsieur, monsieur. on va aller pas à la fin, monsieur, d'accord? OK, oui. Donc, vous me dites que votre nom de famille, c'est Jacques, Joseph, Antoine, Pierre, c'est ça? C'est ça. Donc, je lui ai donné ça. N'oubliez pas que je suis le certificat de naissance du directeur de l'État civil. Il n'y a pas de trait d'union. Il n'y a aucune virgule. Il n'y a absolument rien. C'est comme si ma mère avait eu quatre enfants en même temps. Jacques, ensuite Joseph, ensuite Antoine et ensuite Pierre. Vous comprenez? Et là, le gouvernement, parce que ça, c'est tout gouvernemental, c'est tout juridique, c'est tout politique. Il n'y a rien de naturel là-dedans. Et là, ils ont capturé, ils ont séquestré le nom de Jacques et l'ont mis en bas, sur le talon du certificat de naissance, en réversion. C'est un reverse refund. Donc, c'est un remboursement, si vous voulez. Ça C'est un chèque qui est en bas. Et là, bien, automatiquement, Jacques devient tout simplement un prénom usuel. C'est un pseudonyme. Et Normandin, c'est un nom de famille qui est ni masculin ni féminin, qui n'a ni genre et qui est au singulier, qui regroupe tous les Normandins du Québec et du Canada, mais on dit « Monsieur », vous comprenez, « Monsieur », alors que « Monsieur » avec un nom de famille, le « Monsieur » en question, il est masculin, oui, mais il n'y a pas de sexe. Ça ne vit pas, ce « Monsieur »-là. Le gouvernement le sait. Vous, vous ne le savez pas. Moi, je l'ai appris, je vous l'enseigne, là, présentement. Donc, on continue là-dessus. C'est pas un nom de famille. Ça, c'est un nom propre. Dit, nom propre C'est pas un prénom. C'est un nom propre différent. Et votre, et votre nom de famille, c'est Normandin? Normandin, c'est le nom de famille, oui, qui est sur le certificat de naissance du directeur de l'État civil. Ça alterne... D'accord, monsieur. Bon. Donc, ben, le, le grand nom, non, le, je... le, le, le, le nom en question, jean joseph Antoine-Pierre, lui aussi, là, il est sur le certificat de naissance du directeur de l'État civil. Vous comprenez? D'accord, monsieur. Donc, bon. moi, mmh. je, moi, je vais... Monsieur, allons pas à part, ok, monsieur? Je vais oui. poser mes questions, ensuite je vais vous écouter pour... De monde, d'accord. Ok, okay c'est bon, oui, pas de dites, problème. Dites-moi, dites combien d'enfants avez-vous Là, euh, euh, je vais vous dire franchement, euh, est-ce que vous parlez de celui qui avait le numéro de carte d'assurance maladie ou de la nature humaine que je suis À vous, monsieur. Non, c'est pas comme ça que vous devez demander ça. Moi, j'ai pas d'enfant et j'ai pas de carte d'assurance maladie. C'est Jean-Joseph-Antoine Pierre Normandin. Je n'ai pas d'affaires, je n'ai pas de carte d'assurance maladie, je n'ai pas de compte bancaire, je n'ai pas de permis de conduire, je n'ai pas le droit de payer des impôts, je, pas, je ne suis pas un titulaire de droit, un sujet de droit, et je ne suis pas assujetti à aucune obligation de débiteur, donc de payer des impôts et même d'avoir un compte bancaire. C'est dans la loi j'ai gagné ça. Vous comprenez? Mais, Mais là... Hein, il y a, oui, mais, oui. On va aller pas à pas, monsieur. On doit aller pas à pas pour que qu okay. je puisse vous comprendre. Okay. Donc, si j'ai bien compris ce que vous dites, le, la fille que j'ai devant moi ne vous concerne pas. Les informations qui qu concerne, a, Elle concerne ah, non, non, non. seulement. Non, écoutez, elle concerne seulement Jacques, qui est un prénom usuel avec le nom de famille Normandin, qui a le numéro de carte d'assurance maladie N-O-R-J 5106 1311. Oui. Et ça, et tout, cette tout personne ça, c'est inanimé. Monsieur Oui. D'accord. Donc cette personne que vous, vous dites qui a, qui, a, qui, a ce, qui a ce numéro d'action, maladie ce maladie-là, ce n'est pas vous. Euh, non. Ça, c'est la personnalité juridique qui est inanimée, qui n'a pas de vie, qui est la propriété du gouvernement. Et c'est même pour 37 635 000 habitants au Canada. C'est la même chose. J'ai gagné ça à la Cour. Et en gagnant ça à la Cour, non, non, écoutez, c'est juste pour vous mettre au courant. En gagnant... Parce que ça, c'est mon seul moyen de subsistance, comme c'est le seul moyen de subsistance de tout le monde ici. Donc, on ne peut pas renoncer à notre personnalité juridique, qui est une personne physique inanimée, qui marche avec un pseudonyme, un pseudonyme n'a pas de vie. On ne peut pas renoncer à ça. Si vous renoncez à ça, vous n'avez plus rien, vous crevez. Et ensuite, demande les tribunaux judiciaires en, en cours du en Cour du Québec, en supérieure, ça forçait les avocats et les juges à faire respecter l'article 1 du Code civil et l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, mais là, ils ne le respectent pas. Même les compagnies d'assurance... C'est pas... pour ça que je voulais pas avoir l'assurance responsabilité, justement, du, de la régie de l'assurance maladie, parce qu'elle doit avoir une assurance responsabilité pour que je sois dédommagé, parce que la vie d'assurance maladie, présentement, me force à, à lui mentir si je lui donne simplement des indications sur une personnalité juridique qui n'a aucune nature humaine. Vous comprenez? D'accord, monsieur. Je veux... Ok, je se okay, ai... Je comprends. vous, je vous bon. ai bien compris, monsieur. Je vous remercie, vous avez bien aimé. C'est vous... parfait. Donc, vous me dites que vous, vous m'avez confirmé que vous n'avez pas d'enfant, c'est ça? <rire> non. Euh, D'enfin, je vais vous dire franchement, personne on personne... ne parle pas de ça. Ça, je ne peux pas parler de ça, je ne peux non. pas vous parler de mariage non plus, parce que vous ne comprendrez rien et ça va être trop long à expliquer les détails. On arrête là. On, on dit que c'est la nature humaine qui est vivante contre la personnalité juridique. Ça, c'est tous les cas de la maladie. Il n'y a aucune vie. Sur une cas de maladie, oui. C'est parce que le Code civil ne s'applique pas à la nature humaine. Ça s'applique seulement à quelqu'un qui n'a pas de vie, qui existe juridiquement, judiciairement, mais qui n'a aucune vie. Et le gouvernement ne cesse de prendre tous vos organes, votre visage n'importe quoi, votre signature votre assamantation alors que vous n'avez pas de droit qui s'applique pour prêter serment et ça je l'ai gagné devant le, la cour municipale de Montréal, devant le juge Pierre Fontaine, qui a interdit à Jacques-Joseph-Antoine Pierre Normandin de prêter serment au nom à la place et pour le compte de Jacques Normandin, et c'est la première fois là que j'ai gagné et en gagnant en 2003, parce que le, le, le litige a commencé en 2002, en gagnant en 2003, bien en 2004, la capitale Assurance générale, insatisfaite de cette décision de la Cour municipale de Montréal, a poursuivi avec une requête introductive d'instance devant la Cour du Québec, et c'est là que j'ai gagné contre la capitale Assurance générale, et ce que j'ai gagné fait sauter le système bancaire ainsi que toutes les compagnies d'assurance au Canada. Ils le savaient. C'est pour ça qu'ils ont eu tellement peur, mais aujourd'hui, je suis obligé de vous le rendre public. Je n'ai pas le choix. Ils m'ont pas donné le choix. Vous comprenez? Je n'ai pas le choix. Monsieur, oui. monsieur, j'ai bien, bien compris la distinction. Ah, ok, c'est correct, c'est correct. Je suis certain parce que vous êtes intelligent, mais je suis certain, monsieur, il n'y a pas de problème là-dessus. D'accord, monsieur, mais dans le cadre de mon travail, je, je, je n'ai que l'information que sur la personne juridique. Je le sais, je le sais, ce n'est pas de votre D'accord, donc, donc, donc, donc, monsieur, je donc, Allons dans, dans, dans, dans l'hypothèse où on parle uniquement de la personne juridique. Est-ce qu'on peut avoir des informations sur la personne juridique Non, je ne vous en donne le pas, pas parce la... que moi, je veux passer un examen médical yep. pour ma nature humaine. Je vais être le premier au Canada à passer un examen. Sinon, c'est vous qui refusez la nature humaine. Et là, je tout le gouvernement au complet, le Collège des médecins. Je viens de discuter avec le Collège des médecins présentement. Je vais tout simplement euh, des informations. Ils ont des informations nécessaires. Et ça, ça finit pas là, parce que là, moi, je parle pour 8 millions de populations au Québec, présentement. monsieur, monsieur Jacques, monsieur Jacques. Jacques oui, Jacques-Antoine, Jacques-Antoine, oui. monsieur, monsieur, monsieur Jacques-Antoine, je vous ai bien compris. Donc, bon, c'est okay, laissez parfait. Laissez-moi laissez aller à, à, à, à l'étape suivante, et puis je vous reviens tout de suite. C'est bon. Vous pas de problème. Je vous remercie. Vous êtes bien, bien, bien aimable. Je vous remercie de votre patience, parce que ça prend quelqu'un de patient, je le sais. Vous comprenez? Il n'y a pas de problème, M. Duggan. Je, Je vous reviens tout de suite. Je vous remercie. Merci. Vous êtes bien aimable. Mais à la fin, écoutez, ça va être extraordinaire aussi, parce que là, à la fin, ils ne voudront pas prendre mon appel à la fin de tout. Mais écoutez, soyez patient Et comprenez, réécoutez ce, ce qui se passe aujourd'hui. C'est sans précédent au Canada ce qui se passe aujourd'hui. C'est malheureux que ce ne soit pas en anglais. J'espère qu'il y en a qui ont de l'argent pour pouvoir le faire traduire en anglais. Ça vaut la peine. Mettez-y le paquet, comme on dit. Mettez-y le paquet. Malheureux parce qu'ici, les deux langues nous ont divisés, le français et l'anglais. Et les Anglais ne savent pas ce qui se passe en français. Et les lois en français ne veulent pas dire la même chose en anglais. La même loi, c'est différent. Et c'est fait comme ça. Le système ici est tellement trompeur, hypocrite. On m'a demandé un MDSC, mon dossier Service Canada. Ils m'ont demandé le nom. Je ne voulais pas les embarrasser. Donc j'ai dit, dit c'est Jacques, Normandin. Mm -hmm. Ils ont dit le numéro d'assurance sociale, j'ai dit 231-249-525. Ils m'ont dit la date de naissance, j'ai dit il n'y a pas de date de naissance Alors Regardez sur votre talon, il n'y a pas de date de naissance, sur le talon du certificat de naissance pour votre prénom usuel avec votre nom de famille. Il n'y a pas de signature du directeur de l'État civil. La seule pièce d'identité qui identifie Jacques Normandin, c'est son adresse civique, qui est le 114 Boulevard des Vétérans, mais avant ça, c'était le 6181 de la Mayenne, arrondissement Anjou, à Montréal. J'étais à côté de la place Versailles, métro Radisson. Et, euh, qu'est-ce que vous voulez euh, euh, Ils n'ont jamais voulu changer l'adresse. Le directeur de l'État civil, je l'ai payé, il me doit de l'argent, il ne veut pas me rembourser. Il ne veut pas changer l'adresse. Il ne veut même pas me fournir l'acte de décès de ma mère. Qui est décédé il y a deux ans. Il ne veut pas parce qu'il voulait que je mette des virgules entre Marie, Thérèse, Françoise, alors que moi, j'ai dit il n'y a pas de virgule, c'est des traits d'union, c'est un nom propre, c'est pas trois prénoms, c'est pas trois enfants, c'est pas trois filles. Puis là, le gouvernement, il est coincé avec ça. Parce qu'il faut qu'il donne les minutes chaque fois qu'il y a eu une naissance, même si c'est la même date. Donc, vous voyez que quand on parle du 13 juin, il voulait que je donne le 13 juin à Jacques Normandin, alors que c'est Jacques-Joseph-Antoine-Pierre qui est né 13 juin, puis ne mois. Alors que ma première année d'anniversaire de naissance, ça serait supprimé être le 13 septembre 1951. C'est là que tu un an. Mais étant donné qu'ils ne reconnaissent pas la nature humaine, ils connaissent la nature humaine aussitôt l'accouchement accompli. Quand l'enfant sort du sein de la mère qu'il respire et qu'il est vivant et tout ça. À part de tout ça, ce qui est dans le sein de la mère, pour le gouvernement, pour le monde juridique, pour le monde bancaire, et tout ça, c'est des excréments, c'est un excrément, c'est rien. Ça, c'est l'article 1J de la loi sur les laboratoires médicaux qui font les vaccins, qui dit qu'un enfant fétal, c'est un défunt, mais pas un enfant embryonnaire. Un enfant fétal, c'est un défunt, mais pas un enfant embryonnaire. Donc, ils ne reconnaissent absolument rien de naturel dans la vie, dans la nature humaine, à l'intérieur oui, de lui. Oui, oui, oui. Merci de la, la patience, monsieur. Écoutez, euh, j'ai bien, bien compris, bien compris pour, pour, pour ce que vous m'avez dit. Et oui. malheureusement, à mon niveau, je ne peux, je peux pas vraiment vous aider. Donc, Ce que je vais faire, c'est que je vais vous transférer au bon endroit pour avoir, pour avoir des réponses et pouvoir... de, de, de, de, de, de de l'aide dans votre situation. Okay, mais regardez, je vais quand même vous mettre au courant de certaines choses, parce que c'est quand même triste. Parce que là, sans doute que ça va être un répondeur où vous allez m'expédier. Et là, ben, j'ai téléphoné au Collège des médecins. Là, j'aimerais avoir. Est-ce que vous pouvez me confirmer qu'ils ont une assurance responsabilité, la Régie d'assurance maladie? Parce que là, je vais faire une poursuite pour 8 millions de populations au Québec. Vous comprenez? Parce qu'il y a des gens qui viennent de me dire, moi, qu'ils sont asthmatiques. Ils m'ont demandé à leur médecin d'avoir une exemption pour pouvoir porter seulement une visière sans porter le fameux masque en question, et le médecin a refusé. et Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ça. Là. Et euh, j'ai fait une recherche euh, assez rapidement, monsieur, et euh, depuis 150 de jours, depuis le début de la pandémie ici, euh, qui a débuté le 29 janvier en Ontario, il y a eu 1205 décès. Okay? Alors que si on regarde, ça c'est dans le COVID-19, alors que seulement pour l'avortement au Canada, dans les 150 premiers jours, il y a eu 95 250 décès. Et ça, c'est des chiffres qui viennent tout simplement de l'Organisation mondiale de la santé, et euh, c'est sur 197 pays. Donc, il y a 197 drapeaux de pays qui sont concernés, et on fait le partage, ça ne va pas nécessairement avec euh, la population, mais c'est la moyenne dans le monde actuellement, et la pandémie, il n'y en a pas et les masques en question, ça empoisonne les gens, vous comprenez Et moi, je ne veux pas emporter, mais ben là, je n'aurai pas le choix à partir de samedi, et là, je poursuis le gouvernement, ça va lui coûter 100$ par jour, par tête, au Canada, pour euh, tout simplement maintenir son ordonnance, et vous savez que la capitale d'assurance générale, qui est la compagnie d'assurance du gouvernement du Québec, qui appartient à 540 000 employés de l'État, ben, a interdit à la Cour du Québec... Euh, a interdit à la Société de la science automobile du Québec de respecter le jugement du juge Godbout à la Cour du Québec dans le dossier 200-22-028-373-041, et donc ils ne veulent pas, ils ont refusé le jugement, ils n'ont même pas été en appel là, de la décision du juge Godbout, ils ont simplement refusé son jugement ainsi que sa signature sur son jugement écrit. Vous comprenez? Donc l'administration de justice actuellement, qui est là pour poursuivre tout le monde par les policiers ou par n'importe qui, parce qu'une personne n'aura pas de masque, ben moi je suis en arrière pour protéger tout ce monde-là, vous vous êtes, vous êtes inclus là-dedans, je vous protège, je protège votre femme, vos enfants et votre famille en même temps et je suis le seul qui peut le faire actuellement au Canada. Le seul. Et là, moi, heureusement que je n'ai pas de carte de chance maladie d'une certaine façon et c'est certain que vous savez que étant donné qu'on me l'a enlevé, c'est parce qu'ils ne veulent pas que je leur fasse confiance. Je ne peux pas accorder ma confiance au système de santé publique de la Régie de la maladie du Québec actuellement, à cause de tout ce qu'ils m'ont fait subir depuis 2002 à 2020. Depuis 2002 à 2020. Donc, vous pouvez, oui, me transférer, mais j'espère que ce ne sera pas un répondeur. J'espère que je vais pouvoir parler à quelqu'un. Vous comprenez? À un être humain. Oui, je comprends, monsieur. Je, comprends. Et je trouve très louable votre, votre pose, monsieur. Donc, gardez la ligne, je vais pouvoir vous transférer, d'accord? Vous êtes bien aimable, je vous remercie beaucoup. Merci la régie vous importe. Ensuite de ça, ça, va être enregistrement du Collège des médecins. C'est pas mal moins long, mais vous allez voir quand même que c'est très intéressant. Pour des renseignements concernant la J'en ai pas, pas de train ou il y a des millions de personnes qui vont l'écouter. Pour un changement d'adresse ou pour toute autre information générale. En tout temps, ça va faire le tour. Je sais que ça, ça te dérange parce que. Ça, il faut que, que ça le bras s'alourdisse, là, mais ça, si tu je te dis. Si vous appelez pour votre dossier, faites le 1. Sinon, faites le 2. Un instant, nous acheminons votre appel. Afin d'améliorer la qualité des services, il se peut que votre appel soit écouté ou enregistré. Bien que nous mettions tout en œuvre pour vous offrir le meilleur service possible, nous éprouvons des problèmes techniques intermittents. Il se pourrait donc que votre appel soit interrompu en cours de conversation avec un agent. Nous nous excusons pour ces désagréments et travaillons à rétablir la situation. Attention! À cause de difficultés temporaires, nous sommes dans l'impossibilité de vous répondre. Nous vous prions de rappeler plus tard. Voilà! Ça s'est terminé là. Non, on s'en va au Collège des médecins maintenant. OK, au 1, 5, 1, 4... Écoutez bien ce qui se passe au Collège des médecins. 3, 3... 4, 4, 4, 1, 4, 4... Voilà. Bonjour, vous êtes au Collège des médecins du Québec. Pour l'English instruction, press 9. Si vous connaissez le poste de la personne que vous désirez joindre, composez-le maintenant. Vous pouvez aussi faire le zéro ou rester en ligne. Il nous fera plaisir de vous aider. Bonjour. Oui, bonjour, madame. Ça va bien? Merci, oui, vous. Oui, certainement. Écoutez, euh, j'ai un certain problème ici. Je ne sais pas si euh, on pourrait euh, euh, régler ça. C'est que euh, moi, je n'ai pas de carte de la chance maladie. Et le COVID-19, ça a commencé le 29 janvier, si ma mémoire est bonne. Ça a commencé en Ontario cette année. Et euh, là, c'est certain qu'on euh, me demande de leur fournir... La, la Régie de la chance maladie du Québec, m'a demandé de fournir des pièces d'identité qui appartiennent à l'État. Parce que ça, ça a été confirmé dans, devant les tribunaux judiciaires parce que j'ai gagné devant les tribunaux judiciaires. Et euh, la Cour du Québec, en 2004, a déclaré que Jean-Joseph Pierre-Antoine Normandin était le représentant autorisé de Jean Normandin, qui est un prénom usuel avec un nom de famille, puis a le numéro euh, de carte de chasse maladie, NORJ 5106-1311. Jusque-là, ça allait bien. Mais quand j'ai gagné à la cour, euh, on, on m'a demandé... Que pas... Comment? Comment, je madame? Je ne veux pas vous interrompre. Oui. Je ne veux pas vous interrompre, là. Mais est-ce que vous appelez pour déposer une plainte contre un médecin? Ou... Euh, je vais vous dire, franchement, la première des choses, c'est pour savoir si le Collège des médecins a une assurance responsabilité. Parce que je veux poursuivre le Collège des médecins sur le fameux COVID-19, parce que... Je ne peux même pas aller magasiner, je ne peux pas aller avoir des soins de santé publique, parce que je suis une nature humaine, parce que je ne suis pas une personnalité juridique, madame. Et là, mais je veux savoir si le collège des médecins a une assurance responsabilité, parce que là, je vais charger à partir de samedi, parce que là, je ne peux pas aller magasiner, vous comprenez. Je vais charger 100 par jour au collège des médecins, et euh, si c'est pas... comment oui. Je dois vous inviter à envoyer un courriel pour ça. Euh, ça donne absolument rien. Ces oui. gens-là ne, ne répondent jamais. Ils ont des avocats et c'est Avocat, les avocats qui sont responsables. Ce n'est pas nécessairement les médecins. Hein. Je ne veux pas blâmer les médecins. Juste vous juste comprenez? Un moment, juste un moment. moment. C'est bon. <t 'en> Ah oh, mon Dieu Ah, c'est parce que là, il, veut, il voudrait bien que. problème avec mon ordi, mais c'est pas grave. On va revenir, tu sais, le gouvernement, il euh, y a le bras long, hein? des enregistrements de même, ça fonctionne pas comme ils veulent, là, les autres, ils aiment pas ça. Donc, euh, je vais mettre mes lunettes... Font par exprès. Il est en train de se recharger. Là, on va voir ce que ça va faire. Là. OK, OK. C'est pas grave. Tiens, voilà. On va recommencer. Soyez patient. Soyez patient. Pour commencer, ça vaut la peine, c'est parce que je veux pas changer l'enregistrement et mettre l'enregistrement euh, sur un autre. Vous comprenez? Je veux que vous entendiez tout ce qui se passe en même temps que la Régie de la Chance la Maladie et tout ça. Mais là, c'est certain que ça dérange le gouvernement. Vous comprenez? Ces gens-là sont tellement hypocrites et malhonnêtes qu'ils peuvent faire n'importe quoi. Donc, on va voir ce qui va se passer. Là, il a fallu que je le ferme, que je ferme l'ordinateur, je vais réouvrir l'ordinateur et je vais retourner dans mon dossier pour l'enregistrement et là on va voir ce que ça va donner. Vous comprenez? C'est comme ça. Ça va ouvrir. Ça ne sera pas long. Soyez patient. Dans quelques secondes, voilà. OK. Je vais ouvrir ça. Bon, OK. On recommence. Continuer sans analyser? Oui. OK, voilà. Donc, on va aller chercher ça ici. On va... Ce ne sera pas long. Donc, OK, on recommence. OK, on va voir, okay. si c'est reparti. Je vais avancer un petit peu parce que j'ai gagné devant les tribunaux judiciaires. Et euh, la... oui. Je ne vais pas vous faire rendre là. Mais est-ce que vous appelez pour déposer une... Là, ça, je ça chargé 100 dollars par jour au Collège des médecins. Et euh, si c'est dois... pas... Comment? Je oui? Je dois vous inviter à envoyer un courriel pour ça. Euh, ça donne absolument je rien, ces gens-là ne, ne répondent jamais. Et voilà, là ça va continuer. Ça ne sera pas long. C'est quelqu'un d'autre qui va... Euh, avec qui je vais parler. Écoutez bien ça. Ça avait bloqué. Voilà, écoutez, Internet, c'est épouvantable, là. Il n'y a rien qui fonctionne comme sur des roulettes avec Internet. Il n'y a pas question que ça fonctionne comme sur des roulettes. Non, vous êtes bien aimable, madame, il n'y a pas de problème. Écoutez, c'est ça, moi, c'est juste avoir l'information sur la compagnie d'assurance responsabilité du Collège des médecins, savoir... Euh, euh, Pour avoir cette information-là, vous devez envoyer une demande à notre centre d'information. Euh, madame, ça va être trop long, parce que moi, ça commence samedi depuis l'obligation par le COVID-19, de porter des masques. Et moi, je, on, on ne veut pas me fournir une carte d'assurance maladie. De... Bon, voyez-vous que ça vient de couper encore, là? On va aller encore sur ça. Ça dérange beaucoup, hein? Voyez-vous, soyez patient. On y va, il n'y a pas de problème. OK, OK, 0, mm -hmm. 0, mm -hmm. 0, 5, 5, 1, 3, 4, 9, 3, 3... 0,28, 373, 0,41. ...par le COVID-19. Merci d'avoir Voilà, non, Vous êtes bien aimable, madame, il n'y a pas de problème. Écoutez, c'est ça, moi, c'est oui, oui. juste avoir l'information sur la compagnie d'assurance responsabilité du Collège des médecins, savoir... Euh, euh, Pour avoir cette information-là, vous devez envoyer une demande à notre centre d'information. Euh, madame, ça va être trop long parce que moi, ça commence samedi depuis l'obligation euh, par le COVID-19 de porter des masques. Et moi, on, on ne veut pas me fournir une carte d'assurance maladie depuis 2004, madame. Et j'ai besoin de ça, aller faire mon magasinage. Là, j'envoie des gens. Et euh, moi, parce que je suis une nature humaine, que j'ai gagné à la Cour du Québec dans le dossier 200-22, c'est 28 363 c'est ben, on m'a enlevé ma carte de chance maladie parce que je suis une nature humaine. Je ne suis pas une personnalité juridique. Parce que ma personnalité juridique, c'était Jacques Normandin avec la carte de chance maladie à nos RJ, 51 06 -13 -11, mais je ne peux plus l'utiliser dans le sens où quand j'ai gagné à la Cour, c'est Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin, sur le certificat de naissance du directeur de l'État civil, qui est devenu le représentant autorisé de la personne inanimée, qui est un pseudonyme qu'on appelle Jacques, avec le numéro de cas de chance maladie en ORJ 5106 13 ans, et normandin. C'est simplement d'avoir, tout simplement, les commandes. Je ne peux pas attendre, vous savez. Ça fait trop longtemps que j'attends. Et là, j'ai peur. C'est le COVID-19. Vous comprenez? Et je ne voudrais pas être coincé avec ça. Donc, je vais responsabiliser les avocats du Collège des médecins pas les médecins, les avocats. C'est tout. Vous comprenez? Il faut, il faut envoyer votre demande au centre d'info. La réponse va vous être fournie dans moins de quelques minutes. Donc, ah oui? Est-ce que ça peut, envoyer... peut se faire sur Internet? Oui? Oui, à oh. info. Attendez un petit peu, je vais le prendre en note. Attendez un instant. C'est tellement important pour moi, ça. Attendez un instant. C'est info. Oui? Un commercial. En commercial, oui. C.M.Q.O.R.G. org C comme Claude, M comme Michel, Q comme Québec. Point O.R.G. Point O.R.G. OK, je vais vous le répéter pour être certain que je ne fasse pas d'erreur. C'est info, A commercial, C comme Claude, M comme Michel, Q comme Québec.org. C'est ça est-ce Est que je peux mettre un nom? Est-ce que, Est que je mets le directeur? Mm -hmm. euh, Donc, ça... vous envoyez ça à info, puis euh, quelqu'un va recevoir votre courriel et va vous répondre. Bien, je vous remercie beaucoup, madame. J'espère que ça va fonctionner, parce que ça fait tellement d'années. J'espère au moins que là, ça va fonctionner, parce que c'est François Legault, a suite à, euh, à, oh, son, à sa déclaration, comme quoi on peut même être délatant nous dénoncer. Ah, je l'avais fermé, maudit voilà Je vais la repartir, ici. Voilà. Et euh, euh, des infractions commises euh, par nos, nos gouvernants et tout ça. Euh, Puis moi, je ne suis pas anonyme, là, vous comprenez? C'est Jean-Joseph.